Dans un article d'opinion, l'agence de presse nationale algérienne accuse le ministre d'avoir aggravé la crise. Le gouvernement algérien, par l'intermédiaire de son agence de presse officielle Algérie Presse Service, s'en est pris mardi au ministre des Affaires étrangères Manuel albarès le qualifiant de « pyromane pour avoir laissé entendre que la Russie était derrière les derniers mouvements à Alger et mettant en doute ses compétences en tant que diplomate. Sous le titre « Alger-Madrid », la fuite en avant de l'incendiaire des « Albarès. L'agence d'État publie un article d'opinion dans lequel elle rend le ministre des Affaires étrangères responsable de la « crise sans précédent » entre les deux pays et met en cause la capacité d'un diplomate indigne de l'Espagne et des Espagnols à s'être rendu à Bruxelles pour solliciter son soutien après qu'Alger a annoncé qu'elle suspendait le traité d'amitié. Elle l'accuse de « manipuler » le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Joseph Borrell et de ternir la crédibilité de la Commission européenne pour la déclaration infondée contre l'Algérie qu'elle a publiée à la suite de la visite des Albarès vendredi le 10 juin 2022, l'avertissant d'une action possible si elle constatait que l'accord d'association entre le pays du Maghreb et le Bloc avait été violé. Elle reproche également à M. Albarès sa déclaration « clin d'œil » de Bruxelles selon laquelle l'Espagne cherche le dialogue avec un langage irrespectueux et surtout indigne de sa fonction et qui contraste avec d'autres illustres diplomates et ministres des affaires étrangères espagnols inscrits au Panthéon de la diplomatie internationale. Mais le plus grotesque chez ce type en charge de la politique étrangère de l'Espagne, selon l'Algérie Presse Service, c'est qu'à son retour de Bruxelles, il a fait comprendre à qui voulait l'entendre que ce n'est ni plus ni moins la Russie, Poutine lui-même, qui est à l'origine de cette crise. Alger y a vu une regrettable allusion aux États-Unis et à l'OTAN pour venir en aide à un petit ministre dépassé par sa propre bassesse, après avoir tenté en vain de mobiliser l'Union européenne. Albares, responsable du changement sur le Sahara pour l'Algérie. Selon l'article, c'est Albares, qualifié de « ministre amateur », qui est responsable de la fuite en avant, qui a conduit au changement de position du gouvernement sur le Sahara et qui a ridiculisé son gouvernement en l'isolant tant au sein du Parlement que de l'opinion publique espagnole. Le ministre des Affaires étrangères ne cesse d'aggraver une crise, qui aurait pu être évitée, mais n'a pas tenu compte du fait que la trahison de la cause sahraoui susciterait plus qu'une colère épidermique passagère de la part de l'Algérie. « C'est une méconnaissance de l'Algérie et de sa défense de la légalité internationale », affirme l'article. L'histoire ne retiendra pas grand-chose de l'Albarès car rien de grand ne naît de la petitesse. Exacerber la crise entre l'Algérie et l'Espagne et l'envelopper dans un langage emprunté à la guerre froide ne rend pas Albarès plus grand non plus, conclut l'article.